Même les plus grands marins y sont parfois sujets, le mal de mer. Bonne nouvelle, deux nordistes passionnés de voile ont mis au point un textile pour combattre ce désagrément. Et cela grâce au CETI, le centre européen des textiles innovants basé à Tourcoing. marie noël Grimaldi, Frédéric Gilté. Tu fais du taï quoi en général Sponsorisé depuis juin, cet équipage reçoit enfin les fameux textiles. Sous-vêtements, polos, vestes et une promesse folle. 80% d'effets positifs sur le mal de mer. Beaucoup de gens ont le mal de mer et n'osent pas sortir, dans des conditions entre comme ça. Et euh, un textile qui empêche le mal de mer, c'est phénoménal.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 Et c'est ici qu'ils ont eu le déclic, au Centre européen des textiles innovants. Vous avez vu les logos ouais, Au CETI, on connaissait, des des des tirs. Tirs. On connaissait déjà les, les tissus cosmétiques les ou dermatologiques. Le textile anti-mal de mer n'a donc pas vraiment surpris. Nous, euh, on pense que le textile euh, peut résoudre un nombre euh, quasi limité de problèmes. Vous avez dit, le textile anti-mal de mer, oui, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il aura fallu un an d'essai et de tâtonnement avant d'aboutir à ça.